Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Avant de nous attaquer au, au, à nos deux sujets du jour J'aimerais remercier, attendez je les ai même pas là J'aimerais remercier l'ami JNC19 Jean-Marc Qui m'a envoyé toutes ces petites pin-pinces. Regardez moi comment c'est joli ces pinces Celle là c'est mes préférées Ouh. Toutes ces petites pimpins qui vont bien m'être utiles pour de futurs projets avec du métal mais vous verrez ça dans quelques semaines ou en quelques mois un grand merci à lui il est allé piocher ça dans ma wishlist amazon merci dude avant de parler bah, du deuxième sujet du jour, le premier sujet c'est, vous le savez, samedi, c'est euh, le Barbecue Maker avec Sylvie à la Padaf, à Anthony. C'est bien sûr le samedi 24 août à partir de 11h. Euh, Il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont inscrites. Si vous êtes dans le coin, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à venir. On verra, ça va être fun au programme bah, euh, de la viande grillée, de la bouffe. Chacun ramène un peu ce qu'il veut à droite à gauche. Moi je vais ramener du charbon et du pain. Ce sera chez Nat euh, qui y a un petit bar à la Padaf. Donc il y aura aussi des trucs à boire. Je crois même qu'elle a fait sa propre bière. Bah n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. Le week-end dernier on était à Hanovre mais ça je vous ferai un vlog spécial rien que pour ça. Aujourd'hui ce que j'aimerais parler un tout petit peu c'est des écouteurs. Je passe beaucoup de temps euh, dans ma grotte et j'adore écouter de la musique et des podcasts. Je passe aussi souvent du temps dans les transports en commun pour aller euh, faire des trucs à Paris le RER c'est chiant avec des gens qui font la gueule et qui sont pas sympas et qui essayent de vous piquer votre place à droite à gauche et donc les écouteurs pour écouter de la musique un peu violente comme du Meshuga ou des super podcasts c'est toujours super important. Et aujourd'hui j'aimerais parler un tout petit peu plus spécifiquement des écouteurs bluetooth. Parce que j'en ai acheté plein dans les quelques dernières années, il y en a certains qui sont pourris, d'autres qui sont géniaux, d'autres qui sont euh, pas mal. Avant de parler des écouteurs Bluetooth, une première chose, bah, les écouteurs Bluetooth ça a une batterie. Donc j'ai toujours avec moi une paire d'écouteurs avec un fil sans batterie, parce que quand vous n'avez plus de batterie et que vous êtes au milieu euh, du, du, du, des transports en commun, et eh ben franchement, plus avoir de musique, c'est relou. Donc j'ai toujours dans mon sac, mon petit casque Sennheiser, je ne sais plus trop le modèle. Euh, il a dû coûter 80 balles, un truc comme ça. Qui se plie, qui prend pas trop de place. Et que j'ai toujours plus ou moins avec moi quand je me balade. Alors bien sûr, j'ai deux types de casques. J'ai des casques... J'ai un casque ouvert, c'est-à-dire un casque qui vient se mettre sur les oreilles et j'ai pas mal de casques intra auriculaires. Alors le, le premier casque dont je voulais vous parler, qui est un casque Bluetooth, c'est un casque qui lui ne bouge pas, qui reste à la maison. C'est un casque euh, style Series. alors je ne suis pas sponsorisé par les différentes marques, hein, je vous... Vous... Le but, c'est juste de vous redonner un peu mon expérience et de vous donner des conseils si jamais vous voulez acheter un casque euh, dans le shop ou euh, dans d'autres situations. Celui-là, il reste sur mon bureau. Il a deux trucs spécifiques. C'est un style Series Bluetooth c'est un casque euh, qui, normalement, est fait pour les gamers. Il y a plusieurs choses qui sont bien pratiques. Le premier, il a un petit trou-trou pour mettre un jack audio standard. Et donc par exemple, quand je fais les voice -over pour les épisodes, j'utilise ce casque-là, qui est plutôt agréable et qui a un son correct en le branchant directement sur le micro Bluetooth. Ça, c'est le premier truc qui est vraiment sympa. Le deuxième truc qui est sympa, bah, c'est qu'il est Bluetooth. Là, je ne l'ai pas activé, mais voilà. Donc vous pouvez écouter la musique et ça nous mène à la troisième dernière chose il a un micro qui est rétractable. Et ça en particulier, quand vous devez passer du temps au téléphone, qui est une de mes activités, pas favorite mais indispensable quand on essaye de monter un business, Eh ben c'est vachement sympa d'avoir quelque chose avec un, une, une qualité sonore et une qualité de voix qui est correcte et qui vous permettent d'avoir les mains libres. Souvent je fais d'autres trucs en même temps, je fais la vaisselle, je fais la lessive, je range ma grotte, etc. Pendant que je discute avec des gens à droite à gauche. Bien évidemment tous les casques que je vous montre aujourd'hui, c'est les casques que j'ai achetés ou qu'on m'a filé, enfin on m'en a envoyé un. Je vous mets les liens dans la description, bien évidemment. Donc ça c'est un casque externe, maintenant on va passer au casque intra-auriculaires. Pourquoi les, les casques intra-auriculaires ben Parce qu'ils sont beaucoup plus petits et parce que... Euh, ils sont un peu plus furtifs. Il y a une, y a une dernière chose aussi, c'est que j'ai tendance à suer et donc euh, ça ne pourrit pas les oreillettes de mon casque. Alors en fait j'ai trois modèles et demi euh, dont je vais vous parler. Le premier qui est un modèle, je vais vous mettre une, une, une, petite, une petite photo que je n'ai plus parce que je l'ai renvoyé, c'est euh, le Isotunes. Alors beaucoup de gens en font la pub. Je vais vous retrouver le modèle exactement c'est le IsoTunes Pro écouteurs sans fil bluetooth. Beaucoup de gens, en particulier aux états unis en font la promotion sur leurs chaînes que c'est un de leurs sponsors. Je me suis dit ça a l'air pas mal, ils en parlent c'est un peu moins de 100 balles, j'ai besoin d'une bonne paire d'écouteurs pour le shop. Et ce qui m'a poussé à prendre aussi ce casque, c'est le fait qu'il disait 27 db de réduction de bruit, 10 heures de batterie, euh, truc de, de la première chose et vous verrez c'est un problème qui, qui est revenu aussi dans un autre paire c'est qu'en fait ces écouteurs sont pas suffisamment bruyants. je sais que je suis à moitié sourd j'ai 5 dixièmes sur l'oreille droite et 4 dixièmes sur l'oreille gauche c'est dû aux nombreuses années que j'ai passées à jouer de la basse dans des groupes de métal et où j'ai pas mis de protection d'oreille ça c'est vraiment pas bien cette paire là d'écouteurs j'arrivais pas à entendre euh, ce que ce qui se passait donc c'est vraiment chiant. Vous mettez de la musique et vous êtes obligé de, de vous concentrer pour arriver à entendre de la musique, c'est vraiment pourri. La deuxième chose, ils sont sur un principe, donc les choses que vous mettez à l'intérieur des oreilles, la plupart proposent des, des bouts interchangeables, eux aussi, mais c'est des bouts que vous, vous devez compresser pour mettre à l'intérieur de vos oreilles. Et honnêtement, j'ai passé deux semaines à essayer tous les embouts et toutes les méthodes et euh, à chaque fois, soit ils se barraient, soit ils me faisaient mal à l'oreille, la dernière chose, c'est que leur euh, réduction de bruit, bah, je ne l'ai pas vu en fait, c'est peut-être dû au fait qu'ils ne se mettaient pas bien dans mon oreille mais franchement, j'ai été un peu déçu par, euh, par ce, par ce produit-là, donc eh ben, j'ai renvoyé ça, j'ai récupéré une partie de mon pognon et j'en ai profité pour m'acheter un siège <rire> Le deuxième casque intra auriculaire que j'ai envie de vous parler, celui-là il m'a été envoyé par une boîte qui s'appelle Joux qui est un casque sans fil, bluetooth qui lui se présente un peu comme les airpods c'est à dire vous avez une boîte dans laquelle vous allez pouvoir recharger vos petits trucs qui est plutôt bien faite qui euh, après le principe de peering merde putain je suis en train de faire tomber mes trucs vous allez pouvoir eh ben, euh, écouter de la musique ou euh, écouter des podcasts ou discuter etc le premier problème c'est un problème de forme et de conduit auditif j'ai essayé à peu près tous les types de, de bitonio pour aller dans les oreilles, aucun de m'allait, et surtout j'ai l'impression que j'ai les oreilles trop petites ou trop grosses, je sais pas, en tout cas ça ne m'allait pas et ça tombait tout le temps. Le deuxième problème, qui est le même problème exactement que euh, pour Easy The c'est que ben, les, les écouteurs n'étaient pas assez forts, j'écoutais la musique, et j'étais obligé aussi de me concentrer pour savoir euh, est-ce que j'écoutais du Meshuga ou, euh, ou du HALT 236. Et ça pour moi c'est un vrai problème. Donc euh, bah, cela euh, je pense que je vais les filer à ma fille ou à une des gamines de Florian qui en auront une bonne utilisation. C'est là ce qui est super pratique, bah, c'est le côté boîte. Alors vous rechargez la boîte en fait, qui elle-même va recharger euh, les espèces de des écouteurs. Le deuxième élément qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de fil entre les deux écouteurs l'élément pas pratique, c'est que vous, si vous en paumez un, vous êtes dans le caca. Euh, je sais plus exactement combien ils les vendent, genre si vous écoutez la musique pas fort, peut-être que c'est très très bien pour vous, en tout cas moi, ça ne me correspond pas. Et on en vient aux deux derniers, euh, le premier qui est un écouteur vraiment basique, qui m'a coûté 30 balles à l'époque, je vous mettrai aussi le lien, bien sûr, dans la description si j'arrive à les enlever qui est en fait mes écouteurs Bluetooth que ben, euh, j'ai utilisé euh, sur les deux dernières années. Alors ils sont moches, ils sont gros, euh, mais ça marche très très bien. Alors cela c'est spécifiquement euh, soi-disant pour faire du sport, Donc, vous le mettez à l'intérieur, il y a le petit truc qui le met en place, euh, ça rentre bien dans mon oreille, la musique est suffisamment forte, le seul problème c'est qu'au bout de deux ans d'utilisation intensive, il y a une des oreilles qui ne marche plus. Au bout de deux ans pour 30 balles, honnêtement, je ne vais pas faire euh, la, fine, la fine bouche. Il y a un petit, euh, une petite boîte qui vous permet de, de les trimballer. La qualité du, des écouteurs n'est pas démentielle, mais elle est suffisante. Elle me permet d'écouter de la musique au volume que je veux, écouter des podcasts. Je peux même aller euh, au sport avec, sans aucun risque ben, euh, de ruiner mes écouteurs puisqu'ils sont étanches, enfin étanches euh, à la sueur et donc euh, honnêtement ceux là ils étaient vraiment pas mal mais ils se sont cassés donc j'en ai acheté une autre paire à peu près équivalente je crois pour 25 ou 30 balles qui sont des trucs tout, tout basiques vraiment alors ils ont un petit aimant ce qui est bien pratique pour euh, quand vous les enlevez pour, pour éviter de les perdre euh, ils ont un peu moins de durée de batterie que les autres mais c'est pas dramatique. Ils ont un petit barzingouin au milieu pour euh, l'allumer, l'éteindre, le charger, etc, etc. Eux aussi, ben, ils ont euh, une clarté euh, qui est moyenne, mais euh, eh ben, ils mettent le soin assez fort et honnêtement, mis dans sa petite bois-boîte, ils prennent carrément pas de place. Voilà. La conclusion de tout ça, euh, c'est qu'en fait, il y a des éléments qui sont importants, en tout cas pour moi. La première chose, c'est le volume. Parce que, comme je l'ai dit, je suis à moitié sourd, donc il me faut des écouteurs qui me blastent un peu les oreilles, sinon j'entends absolument rien. La deuxième chose, c'est vos conduits d'oreilles. Alors un truc euh, qu'il faut savoir, c'est que j'ai les deux trous d'oreilles <rire> qui n'ont pas la même taille. Donc j'ai l'oreille gauche qui est un tout petit, ou le conduit est un tout petit peu plus grand que le droit. Donc euh, j'ai toute une collection d'anciens, justement, en euh, bout que je garde et que j'adapte aux différents euh, aux différents écouteurs que j'ai à droite à gauche. Euh, donc c'est super important de pouvoir avoir euh, des écouteurs qui bah, qui s'adaptent vraiment à votre oreille, qui ne tombent pas ou qui vous fassent pas mal au conduit. Et ensuite pour moi le troisième élément c'est le prix. Alors j'ai été plutôt déçu par mon expérience avec Isotunes, peut-être que c'est le modèle ou peut-être que c'est la façon où je l'ai mis euh, qui ne marche pas bien. Euh, en tout cas, de mon expérience et par rapport à mon utilisation, ça sert à rien de foutre 100 balles ou 200 balles dans des écouteurs bluetooth euh, à droite à gauche. Je préfère avoir une PR2 qui coûte 30 ou 40 balles, que je sais que je peux ruiner, c'est pas grave, euh, plutôt que de stresser euh, sur des écouteurs à droite à gauche. En tout cas, moi je les ai plus ou moins toujours dans la poche, aussi bien quand je, vais, quand je prends le métro que dans mon atelier pour faire des choses à droite à gauche, et c'est vraiment pratique seul truc chiant, c'est que quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Je ne suis pas du tout un spécialiste comme certains des gadgets techno, etc. Si vous voulez des vrais reviews, allez voir par exemple Naotech ou euh, d'autres gens qui le font beaucoup mieux que moi. C'est vraiment par rapport à mon utilisation et par rapport à mon ressenti. Je pense que c'est plus que je suis un gros radin de ma race et que de foutre 100 balles ou 80 balles dans un casque qui n'ira peut-être pas, eh ben, euh, ça m'a un peu refroidi. Par contre, c'est vrai que ce casque-là, meilleur investissement de l'univers euh, pour pouvoir parler pendant des heures et des heures. Si vous avez cette utilisation-là, je vous conseille un casque Bluetooth avec un bon micro, un casque de gamer, ça marche très très bien. Mais voilà, c'est à peu près tout pour cette espèce de pseudo-review euh, version euh, barbitude des écouteurs Bluetooth. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Et évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences, justement, avec vos meilleurs casques Bluetooth et pourquoi Pour partager avec le reste de la communauté. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous